Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série 2 Unity à Godot Engine. Alors on en était resté là, on avait un petit personnage ici avec des, des ennemis, comme, comme on pouvait voir, on pouvait ici euh, les détruire en sautant dessus, on, on prenait aussi des dégâts. Bon, l'idée maintenant est d'égayer un petit peu la scène en ajoutant du son. Alors pour ce faire, vous pouvez voir que j'ai déjà ici dans mon dossier audio qui se trouve à la racine res 4 euh, fichiers wave que j'ai importés. Alors le premier, celui qui m'intéresse, c'est ici Music Loop. Donc si je double-clique dessus, je peux entendre un petit peu cette boucle de musique toute simple. Et l'idée maintenant, c'est de la jouer euh, bah, euh, lorsqu'on lance la scène. Alors pour ce faire, on va ajouter à notre node prototype un jeu enfant, au nœud principal de la scène. Et on va jouer, ajouter ce qu'on appelle ici un node Audio Stream Player. Donc je le sélectionne. Et si vous voulez, l'Audio Stream Player est un peu euh, ce qu'est à GoDot, euh, enfin ce qu'est à Unity, euh, l'audio source tout simplement vous allez voir qu'il y a des petites différences quand même donc moi ce que je veux faire c'est jouer ici mon music loop donc on peut voir qu'on attend ici une stream donc je peux la charger directement faire un chargement rapide je vais faire chargement rapide et là on peut voir que j'ai ici mon music loop et je vais l'ouvrir donc on a ici des propriétés au niveau du volume par exemple on a ici le pitch on a ici playing donc si j'active ça me permet de l'entendre ici dans euh dans godot en fait tout simplement Alors l'intérêt c'est de modifier par exemple le volume voilà ce que je vais faire ici pour pas le jouer trop fort après vous avez autoplay que je vais activer parce que je veux pas forcément utiliser du code pour le lancer vous avez la possibilité de poser euh, en fait la, la stream de faire une pause le mix target bah, c'est soit stéréo surround ou center et le bus ici qui est le master qui est notre seul et unique bus donc si on fait ça maintenant et eh ben on va pouvoir observer que ça va fonctionner. Le seul souci, c'est que en fait ça va pas jouer en boucle parce que par défaut si je clique ici, je vois les propriétés ici de euh, mon euh, son et vous pouvez voir que ici le loop mode est en disabled et en fait moi je voudrais le passer en forward. Alors le problème c'est que j'ai déjà testé si on fait ça par ici, ça fonctionnera pas parce que si je clique ici sur la petite alerte, vous pouvez voir que ça m'écrit cette ressource a été importée, elle n'est donc pas modifiable, Modifier ses paramètres dans le panneau d'importation et réimporter là ensuite. Donc en fait, c'est pas ce qu'on va devoir faire. On va devoir sélectionner ici notre son et ici aller dans ici le panneau importer. Et là, on a accès à d'autres possibilités, notamment ici le mode de bouclage. Et comme vous pouvez voir, vous avez les mêmes modes. Donc moi, je vais choisir ici forward. Vous avez désactivé forward, ping-pong qui fait un sorte d'aller-retour au niveau du son et euh, backward qui, euh, à mon avis, le joue euh, en arrière. Enfin, j'ai pas testé, je vous avoue, mais ici, je vais choisir forward. Je vais en profiter pour normaliser ici. Voilà. Et je réimporte voilà et là ça a été fait donc maintenant ça devrait fonctionner donc si je lance ma scène on devrait observer que j'ai bien mon son qui se joue en boucle ici donc je vais pouvoir aller un peu plus loin dans mon niveau et on va pouvoir voir qu'au bout de 16 secondes on va, le temps d'aller au bout je pense que ça devrait permettre de vérifier ça voilà hop pendant que j'y suis je vais aller jusqu'au bout Donc là, on peut voir que ça se joue en boucle, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc on a déjà euh, réussi à faire ça. Alors ensuite, j'ai euh, d'autres sons, comme ici le Frog Wave. Alors si je prends le Frog Wave, c'est tout simplement une boucle de 10 secondes qui joue un petit effet sonore euh, qui me permet ici de, de voir que c'est une, une frog, euh, une grenouille. Donc, l'idée maintenant, c'est de le faire jouer ici à cette frog. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais aller dans une frog n'importe laquelle, parce que j'ai ici, si j'utilisais, et je vais ouvrir la scène, qui fait office un peu de préfab. Donc, on peut voir que la frog est là. Et ce que je vais faire, je vais lui ajouter tout simplement un nœud enfant. Et ce coup-ci, au lieu de prendre Audio Stream Player, je vais prendre Audio Stream Player 2D, parce que là, c'est différent. Alors, si vous regardez, vous avez à peu près les mêmes propriétés, sauf que vous en avez en plus qui sont ici la Max Distance, l'atténuation. En fait, la max distance c'est tout simplement euh, la distance à laquelle devra être joué le son. Donc, par exemple, si je veux que ça se joue assez proche de lui, je vais mettre 300. Voilà. Et l'atténuation bah, c'est tout simplement une courbe ici qui me permet euh, de voir. Vous voyez, si je veux que en fait ce soit euh, ici quand j'arrive dans les 300, c'est un petit peu comme le système d'Unity. Quand j'arrive dans les 300, bah, euh, ici euh, ça va être assez rude et je vais avoir le son à fond. Je peux faire une courbe beaucoup plus douce. Voilà. Et euh, ici, un peu le fait roll off qu'on a dans Unity. Qui ferait un petit peu plus de ce style-là, ou faire une courbe totalement linéaire. À ce moment-là, j'ai qu'à repasser ici ça à 1. Donc voilà ce qu'on a fait ici, tout simplement. Donc ici, ce que je dois faire aussi, c'est lancer le son. Alors le son, ça va être pareil. Frog, ici, je vais cliquer, je vais aller dans importer. Et je vais de nouveau faire une mode de bouclage ici sur Forward. Comme ça, je veux qu'il joue en boucle. Et je vais le réimporter tout simplement. Je peux refermer ma scène, je l'enregistre. Et maintenant, si je lance ça, on va pouvoir observer qu'on n'aura pas tout à fait le résultat escompté. D'ailleurs, on n'aura pas du tout parce que j'ai oublié quelque chose de très important au niveau de la frog, c'est de lancer l'autoplay. Parce que évidemment, alors ici je vais retourner dedans, l'audio stream player, et je n'ai pas coché l'autoplay. Voilà, donc je quitte, j'enregistre, et maintenant ça devrait aller beaucoup mieux. Mais vous allez voir que ce n'est pas encore ça. Alors d'ailleurs, on ne l'entend pas. Alors est-ce que ça a bien été pris en compte Je vais aller voir. Euh, audio stream autoplay activé alors si je... alors je n'arrive pas à la lancer définir pling Ah, le stream a été euh, je l'ai oublié de glisser le stream évidemment ouais, ça fonctionnera pas comme ça ou alors je la m'a mis mais euh, ça c'est parti bon c'est pas très grave voilà donc je lance et maintenant on entend bien le son alors vous pouvez voir que si je m'éloigne ça change rien par contre ça fait des effets un peu bizarres. regardez là ça fonctionne ça met du temps à revenir. Alors c'est pas terrible. Alors ce qu'on va faire ici, euh, dans l'audio stream player, pour tester, on va désactiver l'autoplay. Comme ça, vous entendrez bien mieux ce qui se passe. Et ici on peut voir que j'entends bien le son. J'ai beau me déplacer par là. Par contre, dès que je me déplace un peu plus loin, on voit que ça fonctionne. Mais là, ça ne fonctionne plus. Vous voyez, ça met du temps à revenir, ça ne fonctionne pas correctement. Alors c'est normal, parce que rappelez-vous, quand on utilise dans Unity l'audio source et euh, la partie euh, 3D Sound, justement pour définir un périmètre, c'est ce qu'on a fait ici avec 300 au niveau de la, de la Frog, il faudra aussi euh, avoir un audio listener, parce que par défaut, dans Godot Engine l'audio listener, si vous n'en spécifiez pas, c'est au centre de l'écran. Euh, ce ceci explique cela en fait. Donc du coup, euh, quand je me mets ici à gauche... Vous pouvez voir que en fait, la distance ne change pas, j'ai beau me déplacer mon player, en fait c'est par rapport au centre de l'écran. Et quand je me déplace par là, on peut voir que là le centre de l'écran est plus loin. Donc là ça fonctionne, vous voyez Et dès que je me rapproche, il faut viser le centre de l'écran en fait. Donc ce qu'on va faire pour ça, on va tout simplement aller au niveau du player, et là on va lui ajouter un nœud enfant, et on va dire que c'est lui maintenant qui doit écouter la scène. Donc pour ça on va prendre un listener 2D, et on va créer. Alors il n'y a pas grand chose à mettre là-dedans, à part ici l'activer tout simplement. Et si maintenant je lance ma scène, on va pouvoir voir que maintenant on aura le résultat escompté. Vous pouvez voir que là je n'entends plus. Je m'approche. Je l'entends de plus en plus. Et si je m'éloigne, voilà. Et j'ai l'effet stéréo en plus. Voilà. Donc on pourrait mettre un peu plus, mais 300 me semble pas mal. Alors vous pouvez voir que ce qui est sympa, c'est que si maintenant j'en ai une deuxième un peu plus loin. Hop. Je vais aller ici. Voilà. Et on peut voir que ça fonctionne de la même manière avec celle-ci. Donc l'idée ici, ce serait de mettre un petit peu plus loin. Donc ce que je vais faire, je vais aller au niveau d'une n'importe quelle frog. Et je vais modifier ça. Et euh, plutôt que de mettre 300, on va mettre par exemple 600. Voilà. Je vais enregistrer. J'enregistre et je ferme. Et je réactive ici l'autoplay. Donc voilà, maintenant on a réussi à faire ça, comme vous pouvez le voir. Le système ici d'audio, on peut voir que c'est assez sympa. Ça permet vraiment. Voilà, si je retourne ici, voilà, on peut voir que ça fonctionne. Bon, voilà, on a réussi à faire ce qu'on voulait à ce niveau-là. C'est parfait. Alors maintenant, euh, j'ai d'autres sons. Par exemple, ici, le jump ou le hurt. Donc si je fais un double clic dessus, on entend un petit boom. Et ici, hurt c'est le son que je voudrais jouer quand on se fait toucher donc là ça va être un peu différent parce qu'on va devoir euh, tout simplement euh, l'utiliser avec le code donc ça on va le faire gérer par notre player parce qu'en plus ici le listener est sur lui euh, et puis bah voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi ajouter un nœud enfant à notre player et on va lui mettre un audio stream player 2d lui je vais le laisser complètement vide pas besoin ici de modifier quoi que ce soit parce que dynamiquement la stream je vais devoir en fait euh, bah, la charger avec le code. Donc pour ça on va aller au niveau du code de notre player et on va tout simplement déjà récupérer les deux sons. On va pr procéder méthodiquement. Donc ici je vais faire un export pour que ce soit dans euh, l'inspecteur et j'ai besoin ici euh, de, de, de mes deux sons. Donc le type ça va être audio stream tout simplement et je vais l'appeler ici SFX. Alors on va l'appeler sfxjump euh, et le deuxième SFX earth. Voilà, ça suffira. Ensuite, je vais devoir récupérer euh, l'audio stream player 2D. Donc, je vais créer une variable qui va être privée de nouveau, qui va être de type audio stream player 2D et on va la nommer audio, comme on a l'habitude de le faire. La première chose que je dois faire ensuite, c'est ici au niveau de l'override, euh, du void ready, c'est tout simplement au start dire que l'audio, en fait, est définit est égal à getNode. Donc je vais aller chercher le nœud, et ce nœud, bah, c'est tout simplement un euh, stream euh, audio, alors audio stream player 2D, voilà. Je mets le braquet, j'ouvre les parenthèses et j'indique son nom. Son nom, ça tombe bien, comme on ne l'a pas modifié, c'est le même. Et ici, on met notre petit point d'exclamation, notre point virgule, pardon, pour maintenant pouvoir agir avec l'audio. Donc, qu'est-ce que je vais faire Maintenant, je dois jouer un son, en fait, quand je saute. Alors, quand je saute, dans notre code, on a jump ici. Donc, on a la velocity qui est modifiée et on va tout simplement dire que audio, donc notre audio stream player 2D, on va aller chercher la propriété qui est stream, qu'on avait pu voir dans l'inspecteur et on va dire qu'elle est égale à sfx jump. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la foulée On va dire que audio.play. Voilà. Et ça, normalement, si on enregistre et qu'on retourne ici, ça devrait suffire. Donc évidemment, maintenant au niveau du player, on peut voir que je dois renseigner mes variables. Alors le problème, c'est que... Alors je ne me, m'en étais pas aperçu, j'avais du mal à les faire apparaître. En fait, tout simplement, il faut lancer une fois la scène, ça compile et j'ai l'impression qu'après, ils apparaissent. Vous voyez, c'est bien ça. Donc ici, je vais glisser dedans euh, mon SFX jump et euh, mon hurt dans le SFX hurt correspondant. Même si on s'en sert pas pour le moment. Donc si je fais play maintenant et que je saute, on entend bien le son. On entend bien la grenouille. Voilà. Et si je me mets assez loin, on l'entend plus et on entend bien le son. C'est parfait. Donc ça fonctionne bien. Il n'y a aucun souci. Donc maintenant, il nous reste à faire la même chose, tout simplement, euh, pour euh, le hurt. Alors le hurt, bah, ça va être assez simple en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ça mais on va le faire à un moment plus opportun. Alors moi je vais le faire, il me semble, je pense que je vais le faire au 7 ici dans mon, dans mon getter, et mon, mon, mon, mon setter ici plutôt, euh, après le pitch value, en fait ce que je vais faire, je vais le coller là, il me semble, je trouve que ce serait plutôt pas mal, voilà. Donc ce que je fais en fait quand je, me fais tout, quand je mets de la, de la valeur, alors le problème euh, si je fais ça, ouais, pour le moment elle ne fait que baisser, donc je ne peux pas l'augmenter, ouais, donc ça peut aller. Donc ici euh, ce que je vais faire, je vais faire ici SFX Hurt plutôt alors, évidemment, ça, ce serait peut-être à modifier si dans la logique de mon jeu, par exemple, je pouvais prendre des bonus pour remonter ma vie. Bon, là, je ne l'ai pas fait, donc là, c'est assez opportun de le faire à ce moment-là parce que quand je vais modifier la vie, c'est automatiquement pour la faire baisser. Donc après, il faudrait peut-être penser à une autre logique euh, dans le cas où euh, vous voulez faire autrement. Mais en tout cas, ici, l'idée était de vous faire comprendre comment fonctionnent les sons. Donc, on va tester ça tout de suite maintenant. On va laisser sauter la petite grenouille. Et on peut voir qu'on se fait, hop, ça fonctionne ici. Ici. On peut voir que ça fonctionne aussi. Donc on a réussi ici tout simplement à créer un système audio comme vous pouvez le voir. Qui est plutôt dynamique. On a vu les, les trois façons, euh, en fait, une musique de background, jouer des sons en fait quand on est euh, dans le jeu, des petits effets sonores comme euh, avoir mal ou tout simplement un effet pour sauter. Et là, on peut voir qu'on a même réussi à mettre des sons qui sont plus ou moins euh, diffusés euh, à une certaine distance de notre player pour justement voilà euh, nous dire qu'il y a un danger, par exemple. Donc, ici, c'est des sons euh, qui sont pas forcément euh, super adaptés, mais on peut voir que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas euh, déjà fait. Et puis, euh, bah, je vous remercie de suivre cette série. J'ai pas mal de commentaires et notamment des gens qui me demandent de la poursuivre. Donc, c'est ce que je fais rassurez-vous euh, et euh, bah, je vous donne rendez vous euh, sur la chaîne dans un euh, prochain numéro qui arrivera euh, très rapidement